bonjour à tous, bonjour à toutes nous nous retrouvons aujourd'hui sur sur euh, faire une bus pour une petite vidéo euh, il y aura de temps en temps des vidéos détente sur ce jeu faire un jeu de bus lancé la game j'espère que le son vous va pas parce que je suis en train d'enregistrer le son avant d'enregistrer pas avec le même logiciel le son les mas voilà J'enregistre avec audacity le son et les masses et les masses c'est le logiciel de ma carte graphique qu'il fait. En fait... Voilà comme ça. Très bien. on met le contact on met le contact et on y va voilà, vous entendez le moteur on met la vitesse et... Je vais obliger de faire ça parce qu'il ne pas. Voilà, je voulais aussi vous dire la vidéo du... de la Fiat Je pense a beaucoup plus parce que je suis à une cinquantaine de vues, je pense, euh, sur cette vidéo, voilà. Euh. voilà. Et qu'est-ce que j'aurais à vous dire <rire> Ah oui, je prépare ma vidéo setup aussi euh... Et en tout cas, n'hésitez pas n'hésitez pas à partager à vos familles, à vos amis mes vidéos ça me fera ça me fera connaître, comme ça. Et voilà. J'espère que le son va bien. Je vais essayer de bien l'accorder avec les images. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'enregistre pas comme d'habitude le son avec l'image. C'est Audacipi qui prend le son Et moi au montage Je Je ferai Au montage, je rajouterai le... Son avoi voix par dessus Voilà Euh Voilà, j'espère que je le style de montage Va vous plaire Et dites-moi quoi Pour la durée de la vidéo, si, si je l'ai fait trop longue, si je l'ai fait trop courte, dites-moi ça dans les commentaires de cette vidéo. Et voilà les petites nouvelles de la fin. Et voilà les petites nouvelles de la fin. Donc maintenant... Je vais arrêter cette vidéo déjà ici, je sais c'est une courte vidéo, c'était pour tester mon nouveau système de enregistreur de voix et pour vous dire les petites nouvelles de la scène, allez c'était Martin, l'amour mort d'un moteur. Je vous souhaite une très bonne vidéo, un bon visionnage, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, allez au revoir tout le monde, à bientôt.